Une rétrospective, c'est un roman vrai, euh, c'est un roman qui raconte une histoire vraie, l'histoire d'un ami à moi. Sergio Cabrera est un euh, réalisateur colombien que je connais depuis 20 ans. Et au fur et à mesure de nos conversations, je me suis rendu compte que son histoire était non seulement euh, passionnante, ce n'était pas seulement une histoire d'aventure, exotique, même pour la Colombie, mais aussi euh, importante. Ça racontait quelque chose d'important. Euh, et donc, c'est l'histoire de sa famille. Son père est un exilé espagnol de la guerre civile, républicain, donc de, du côté vaincu, qui s'exile en Amérique latine, euh, qui se marie avec une femme bourgeoise de Medellín en Colombie, et s'approche peu à peu des idées de gauche, des idées socialistes, qui, qui faisaient le tour de l'Amérique latine pendant les années 50, euh, jusqu'à ce qu'en 1963, il prend sa famille avec lui en Chine communiste. Il est invité à donner des cours d'espagnol. Et, et il a comme, comme arrière-pensée euh, le projet d'éduquer ses enfants dans le communisme pour qu'ils deviennent des révolutionnaires et rentrer en Colombie, joindre la guerrilla maoïste et faire la révolution. C'est ça essentiellement l'histoire du roman. Mais c'est une histoire qui donc raconte toute une autre chose. No notre, euh, notre relation avec les idées avec les idées qui ont marqué le 20e siècle. Euh, aussi, c'est un roman très intime de, de, de père et fils, de, de couple qui ne marche pas, euh, une relation entre un frère et une soeur dans la mission de la révolution et la déception qui vient après. Voilà plus, plus ou moins ce que j'ai essayé de, de raconter. Il a très vite accepté, immédiatement, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, euh, moi j'aurais eu peur de mettre ma vie, et surtout des événements que j'ai cachés euh, pendant des années, comme c'était le cas pour lui. Euh, parler de sa vie passée, de la, euh, les années passées à la guerrilla colombienne, euh, avec des événements difficiles, des blessures, aussi, euh, aussi physiques que morales, n'a jamais été facile pour lui. Euh, et cela mettait dans mes mains une responsabilité énorme. Et donc, il a fallu qu'on fasse une sorte de, de contrat par lequel moi j'allais écrire comme s'il était mort, comme s'il n'existait pas. Et lui, il aurait droit au veto. Euh, il a lu le manuscrit, il a aimé, il s'est senti interprété, bien, bien traduit dans le, monde, dans le monde de la fiction. Et, euh, et heureusement pour moi, bien sûr, parce que. Ça aurait été la première fois qu'un personnage, euh, un de mes personnages, me dit qu'il n'aime pas le roman. Sergio est un réalisateur assez célèbre en Colombie et en Amérique latine, je dirais. Son film le plus connu s'appelle La stratégie de l'escargot, de l'année 95, si je me souviens bien. Et, et j'ai grandi avec ce film, euh, mais pour. Euh, l'écriture du roman j'ai dû voir tous les autres toute sa filmographie et j'ai compris que il avait mis quelque chose de il avait mis de petits secrets ici et là dans ses dans films, qui lui aidait à mieux gérer je crois ses mémoires les plus inconfortables euh, Disons, les, les, les moments euh, les plus difficiles de sa biographie ont été cachés et sublimés par là, dans, dans ce film. Et j'ai eu l'expérience de, de, des lecteurs qui viennent me dire j'ai regardé, re-regardé le film de Sergio après la lecture du roman, et ça change énormément. Euh, et c'était mon roman, c'était pour lui comme une sorte d'analyse euh, le, le moins cher du monde.